Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. La mise en page par défaut peut parfois générer des disharmonies choquantes pour l'œil, comme ici, où les lignes ne sont pas alignées entre elles. Cet exemple porte sur une mise en page en colonne, mais cet effet disgracieux peut se produire pour des pages en vis-à-vis -vis ou de page en page, par transparence des reflets d'ombre grise entre les lignes du texte. Writer permet d'améliorer la lisibilité du texte en mettant en œuvre le contrôle de repérage. Terme typographique qui désigne l'impression de lignes à la même hauteur. Toutes les lignes sont alignées, ce qui pour l'œil est plus harmonieux. Cette possibilité est offerte par les styles de page. Il suffit de cocher la case correspondante dans l'onglet « Page. Sélectionnez le style de paragraphe à utiliser comme référence pour l'alignement. La hauteur des caractères de ce style définira l'espacement de la grille verticale. Le contrôle de repérage est activé pour tous les styles dépendant du style choisi, en l'occurrence tous les styles de paragraphe. Il est possible d'exclure de l'alignement un style de paragraphe dans l'onglet « Retrait » et « Espacement » simplement décocher la case « Activer le contrôle de repérage ».